à la salle. Euh, je, préfère, donc, euh, je préfère que ce soit organisé de cette façon. Et puis euh, ceux qui veulent parler en arabe peuvent s'exprimer. Mais à travers euh, nos traducteurs. Donc ils peuvent préparer un papier, euh, formuler quelques idées, et puis passer par la traduction. Ceux qui veulent euh, participer directement en anglais ou bien en français, on les encourage. Mais sont ouvres en suédois. <rire> Merci pour votre intervention. Vous sous-estimez beaucoup Facebook et Twitter. Mais la révolution tunisienne a été faite grâce à Facebook et Twitter. Et vous voyez, le premier ministre turc Erdogan a peu à... Peur de Facebook et Twitter aussi. Donc, euh, ce sont des armes que peuvent être utilisées par des grandes puissances pour manipuler les peuples. tout ça, Donc, euh, vous voyez, tout le monde a peur de ces deux Facebook. Donc, on peut manipuler tout un peuple pour... qui compte. Bien sûr, euh, en raison d'avoir peur, d'être cautious, euh, prudente. Euh, on peut manipuler beaucoup euh, avec les médias sociaux. Euh, il, même, même il y a 20 ans, c'était difficile de vérifier qui est la personne euh, derrière le site web, euh, qui, qui est cette personne, euh, peut-être c'est quelqu'un caché, camouf, camouflage. Et, euh, voilà pourquoi c'est aussi important avec, des, euh, en anglais, on dit « media literacy euh, », compétence, habilité de critiquement euh, d'aborder les médias, les analyser, euh, d'être prudent, quels sont les signes qu'on doit soupçonner, etc. Euh, mais euh, on se trouve entre des possibilités encourageant, mais aussi des pièges. Par exemple, euh, j'ai parlé avec des collègues à, à Minsk, à Bélorussie, et euh, c'était affreux. Euh, les activistes avaient des, des portables, avec des listes, avec euh, tous ces contacts, et euh, un est arrêté par les policiers de sécurité, et voilà, une complète liste des, actes, des, autres, des autres dans le réseau et on a, resté, on a resté tout, arrêté tout, et euh, est-ce que c'est une réponse Alors, il n'y a pas de garantie. Et peut-être de temps en temps, il serait mieux d'employer, de d'utiliser de la, la poste traditionnelle avec une lettre écrite pour l'information sensitive. Non, envoyer une old oui, oui, à la poste. Yes. que avec de l'enveloppe Better than. Oui, c'est mieux le papier. Yes. Which is better? des circonstances. Si on a des informations très sensitives. De temps en temps, on doit utiliser la poste. Mais ce n'est pas toujours efficace si on veut. on veut. Si on veut. Si on veut. Si on veut. Si on veut. je on veut. Si on veut. Si cette veut. Uh, but uh, I, have, I have some commentaries uh, in this uh, presentation. I'm not specialist, but I have some ideas on this issues. Uh, that you have presented. Yes. Uh, first of all, uh, installing democracy democracy in, in, in underdeveloped countries, such as Tunisia, Tunisia or Arabic countries. Uh, I think it uh, uh, needs to uh, be uh, a, real, a real citizen not uh, real citizen uh, so dear uh, human beings that uh, that uh, participate uh, in in in all sorts of life in this country uh, and this i think uh, must be done by uh, by education by by the education system and i think that by the, the the education system the country it, it, it, by, by school by school Yes, by education. education. And I think that your, your point, uh, your strong point for the Nordic countries yes. such as Sweden uh, Sweden uh, and uh, Norwich uh, is your education system. So with these uh, kinds of, of knowledge now using uh, the net and uh, all sorts of multimedia. Uh, uh, I think a real problem that, uh, that people don't learn books, don't learn uh, written culture, what, what we call written culture. And I think we spent a lot of time in the uh, in, uh, navigation on the net, and uh, now our, our teens don't learn enough. And I think it is a real problem for us. Some media-oriented teenagers are media-oriented. Um, and the Arab plusieurs central. Uh the the but what we about due issues the, the, old, the old tradition of farming je pense que c'était le base de la civilisation de la It is also true that we see globally that uh, often younger people are not as well equipped to read and write as they were 30 years ago. My wife is in educational publishing books for schools and she says today the What they are reading in seventh grade, they could read in, say, the fifth grade 30 years ago. Because there's a decline in yeah. <laughs> En revanche, les jeunes la France, d'autres capacités la France, à de grandes quantités d'informations. Working and thinking in a multimedia way. Well, multimedia media. To be sure Young people today who are used to using the internet, the web, uh, have developed different forms of competencies, of using, accessing information, working in a multimedia way. They think differently. Ask any teacher in, in an elementary school, they understand that the children, are engaged in a parallel educational program on the net but uh, given my age my generation my bias is that the linear textual form of knowledge is superior <laughs> but I think we would be foolish to discount the importance of these newer modalities of knowledge. They are more direct, more experiential. And politics is also about experience, uh, about the symbolic, uh, about the subjective. <laughs> Okay. Okay. And to be sure that you will understand me in the best way, I will ask the question in English. So, you have analyzed the phenomenon of political disengagement. Political disengagement. Many affecting the system of political parties. So, by you have just noticed the emergence of new forms. The emergence of new forms of engagement. Such as movement occupy in World three, for example, mm. very uh, clear. Yes. Do you think these new forms of participation, these new forms, are the are the manifestation of a new paradigm, a new paradigm, a new paradigm? That uh, I mean, the postmodernism paradigm. Do you think that? Thank you. <coughs> yes, because. Democracy is conditioned by its social cultural circumstances. <tiếng> I <nói> المشاركة الحزبية، المشاركة في النظام الحزبي، وقال معناتها الانخراط، الانتظام في الاحزاب قال أن, الـ الـ أن الأشخاص، معناتها ماش عندهم رغبة في الانتظام الحزبي. وفسر ذلك، فسر ذلك هناك احباطات. وفي المقابل، هناك نمو للمشاركة البديلة التي تحدث عليها المشاركة عبر الفضاءات وكذلك المشاركة الفعلية مثل 워크스페이. هي معروفة جدا Occupy Wall Street معناتها اقتحموا أو, او ولا وردتوا Street معروفة بيكون وردتو شعار الثورة التونسية تقول الشعب يريد Wall Street تكرار نسقنا. لا بس هو اللي هو بالضبط هذه الأشكال الجديدة من المشاركة هل تعبر عن تمظهر لفترة جديد فترة جديد أقصد به ثقافة جديدة نموذج جديد So there are many modes and contexts of participation. You can still work face-to-face -face with groups, uh, with uh, local networks you meet and discuss. Um, but if you're going to go use the web, Well, then you need to have uh, uh You need to have the competence to work at computer and to use the, uh, the web. And thus you need to be able to make use of these newer forms of knowledge, the multimedia and so forth, hopefully without completely losing contact with traditional modes of Linear rational ways of thinking. It needs to be sort of uh, not bilingual but <laughs> bicognitive. It's clear, it's clear. clear. Yes. So, and and and and the and بين قوسين ربما ينقص بعض الاشخاص عن هذه المشاركه لان ذلك يفترض معرفه خصوصيه عن ذلك التطور التكنولوجي وهذا ما تقريبا ما تعيشه سياده ذا It's the case, I say. Now look at me. I'm a hopeless case. Now, well, the fact, with the reference, that this, is, not There, in fact, there participation there Another point, another, another point of view concerning economic policy. Do you think, Professor, that what we are living now is a natural yield, yield from the Milton Friedman theory that, that were that written in 1984? So for the duty-free and the all types of globalization That, uh, that appears in the relations between countries now, especially the domination of big manufacturers and, uh, and all this of kind. So I think that we are manipulated now with these news tools uh, of multimedia to, to consume much more than, than the past. And, uh, qui instaure une sorte de domination pour les pays de a sort of domination for power countries in dans <laughs> et qui est une petite décision, une petite décision, une petite décision, une petite décision, une c'est un une petite décision, une petite décision, une petite décision, une petite décision, une petite décision, une petite décision, une petite décision, une petite décision, et oui, Une petite réflexion. Euh, N'oublions pas que le, la globalisation, surtout avec le commerce, l'économie, etc., euh, c'est un phénomène avec des origines dans l'antiquité, les Phéniciens, les Grecs, etc., la question de nos jours, c'est quelle espèce de globalisation, quelle espèce de mondialisation Et euh, ce que vous avez euh, décrit euh, si bien, c'est euh, une globalisation euh, encadrée par la logique capitaliste. Et on, quand on parle de euh, le néolibéralisme, c'est simplement une, une étiquette pour le caractère du capitalisme de nos jours. Et, euh, <coughs> Malheureusement, la doctrine ici était très euh, séductive, euh, même dans les pays scandinaves, dans le, le secteur public, etc. La euh, logique de euh, profit, de privatisation, etc. On a cru que ce serait plus efficace. Et, euh, euh, mais de plus en plus, on voir les réactions contre ces tendances, ces voies de développement, et il y aura une réaction en Suède en septembre et précisément ce développement est, est, est très aigu dans les débats. Mais avec le, euh, cette espèce de globalisation, cette espèce de euh, capitalisme sur notamment dans la, les, euh, les champs culturels avec la consommation, etc. C'est une distraction euh, de la vie politique aussi. Euh, tout, vous pouvez trouver le bonheur euh, à travers la consommation. Euh, euh, on peut se renouveler par les, les, les commodités, etc. Euh, au lieu d'affronter les conditions qui... Euh, sont oppressives, exploitatives, etc. Médias numériques, euh, tout, tout participe, moi, quoi, euh, tout le monde participe. Euh, et dans ce domaine, donc, on peut euh, commettre des fautes, des bêtises, même. on fait des belles choses, mais quand même, il y a des choses qui, sont, qui ne sont pas vraies, des informations qui circulent, qui, euh, qui manquent de euh, fiabilité tout ça. Euh, mais euh, malheureusement, ce qui, est, ce qui cache ce. Derrière ce rôle très important et très bénéfique de ces médias numériques, enfin, je, je le nomme comme l'envers de, de la médaille, ce que les gens, euh, les hommes politiques par exemple, qui sont des euh, acteurs de la vie politique, euh, arrivent à, à banaliser leur force, à, à banaliser analyser des fautes, des hommes, des hommes politiques. Ils ne sont pas, ils, euh, ils se cachent des, des bêtises des, et des fautes des gens simples, des citoyens simples euh, pour, euh, pour donner un euh, pour donner une législation de, de leur faute. On dit que ce n'est pas, pas du tout difficile, euh, ce n'est pas du tout euh, pareil, pareil, parce que ces hommes-là, ce sont des gens mieux vacciner et expérimenté dans le, dans le champ politique. Alors, euh, je, personnellement, je crois que normalement, les gens euh, travaillent sur, un, sur une intervention juridique euh, euh, à contrôler ces politiques, par exemple. Euh, y a une autre chose euh, il y a une autre chose que je nomme aussi comme, une, comme quelque chose de, de négatif, ce que pas mal de fois, euh, oui. les sujets, euh, oui. les oui. sujets discutés oui. euh, oui. qui se déroulent dans, à travers ces médias numériques, oui. cachent euh, ou euh, elle est bien voulue euh, à cacher d'autres sujet plus important, euh, que les autres politiques aussi, et les partis politiques, essayent de, euh, de, le, euh, de le passer derrière. Euh, C'est-à-dire, tout simplement, euh, à travers les sujets euh, que parfois ils sont imposés, parce que normalement c'est quelque chose... Euh, personnelle ou euh, l'intervention de certains sujets à travers des mécanismes, mais non, mais parfois elle est, elle est soutenue, elle est euh, imposée par d'autres parties politiques ou, ou autre chose même pas, de, de, de l'extérieur euh, du pays pour euh, mettre l'action sur des sujets secondaires, et tandis qu'il y a d'autres sujets plus importants. Euh, euh, qui doivent euh, maintenir l'intention des gens et de euh, euh, la communauté euh, enfin, politique et, et, et citoyenne. Et merci. Merci pour ce commentaire. Euh, vous avez bien dénoncé encore des difficultés, les, euh, les problèmes. Euh, et concernant les partis politiques, les. Euh, euh, les, les, les politiciens deviennent de plus en plus efficaces euh, d'employer euh, les, les sociaux pour ses propres euh, ambitions, pour euh, euh, avancer le, le parti, etc. Il y a plein de propagande, il y a une, une monopolisation de, de l'espace public par... par euh, Auparavant, on peut dire que euh, l'espace public numérique est une espèce d'alternative, une chambre euh, avec une, une distance de, de politique, de mainstream. Mais de plus en plus, euh, notamment avec, euh, avec la campagne d'Obama aux États-Unis, voilà le vrai commencement où euh, les partis politiques. Euh, ont utilisé les médias sociaux pour les élections et leur propagande, etc. Euh, notez bien, je ne suis pas contre les partis politiques qui sont nécessaires euh, pour, le pour le fonctionnement de, de, de la démocratie, mais euh, on voudrait avoir des, des meilleurs partis, on veut euh, les influencer. Et voilà pourquoi je suis sur l'importance de la démocratie alternative parce qu'il y a des droits à l'extérieur qui peuvent euh, presser, influencer euh, essayer de changer l'agenda, de, l'agenda de, de du de, de, de, de discours mais euh, comme vous avez bien expliqué il y a des, des pièges des, des difficultés et, et ce, finalement c'est une, une lutte continue, continue une lutte éternelle euh, contre l'hégémonie et il y a des efforts contre Voilà. On va terminer dans 10 minutes. On peut s'organiser. Voilà. Euh, je tiens à vous remercier. Euh, nous sommes très honorés de vous accueillir ici à Sayada. En parlant des médias, bien sûr, le média numérique, il est récent, certainement, mais le média, vous savez, c'est toujours un arme de plus depuis longtemps. La domination, c'est lui qui veut dominer le monde, il doit dominer le média, bien sûr. Ah oui. oui. Oui, c'est-à-dire la domination mondiale comme la globalisation maintenant. La globalisation, donc, elle se sert certainement des médias pour dominer le monde. Nous, les pays, les pays du tiers-monde, on subit la, la domination par les pays occidentaux. C'est-à-dire, on choisit notre euh, alimentation, notre système éducatif, la façon avec laquelle on pense, on interprète donc les médias tels que Facebook, les réseaux sociaux, nous, avec la censure qu'on subissait avant dans les régimes autoritaires avant il y avait les cyberdécidants, les cyberdécidants. Ils jouaient avant euh, au chat et à la souris, nous avons la censure, nous avons ce fameux moi 404, 404 notre femme, 404 notre les euh, euh, sociétés, nous avec maintenant euh, Facebook. Avant la révolution, on se servait souvent de Facebook pour partager certains documents. Oui, euh, mais ce n'est pas. Il ne faut, faut pas dire que grâce à Facebook, on a fait la révolution. Non. Voyons l'exemple en Égypte. On a censuré Facebook, on a censuré Twitter, euh, et pourtant il y avait une euh, révolution. Mais euh, euh, Facebook, en tant que moyen de communication, c'est, on dit, un paradoxe entre les deux. D'une façon, c'est un moyen de communication. Et puis, il s'appelle que c'est un moyen qui n'est pas de communication. Au sein même de la famille. Maintenant, chacun est dans sa chambre. Il n'y a plus de la famille réunie ensemble. Donc, il suffit d'arrêter Wifi pour voir tous les enfants sortir de leur chambre. Voilà. Et en plus de ça, on peut aussi l'éducation, on, on, on, on, on va communiquer, c'est-à-dire on va écrire, on va produire. Mais maintenant, on se sert de codes. par exemple chez nous, il n'est ni français ni arabe. C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, c'est une longue bataille. Une longue bataille. Que de, par exemple, il y a quelques phonèmes en français, en arabe, qui ne sont pas français, euh, dites en français. On écrit deux symboles comme trois pour dire « ah. C'est euh, pour dire ha, et ainsi de suite. Et puis, parfois, on est obligé de cliquer sur j'aime pour quelque chose qu'on n'aime pas. Hein? Donc, c'est une... un paradoxe. Are you oui, sait... are you... Par exemple, vous ne Ah pas? Uh, he said that um, globalization is using the, the media, digital media, to dominate people. And then um, he just um, stressed the fact that um, the media, for example the internet and precisely Facebook, is um, is at the same time uh, grouping people together and isolating them, and in, at the heart of the family, membership members are losing themselves so each one is locked in his bedroom and uh, communicating with someone else and there is there is a detachment that's it and then, uh, just one point uh, teenagers of nowadays are using symbols which have never been seen before i personally do not use them uh, just like are you old-fashioned uh, yes i am indeed i am uh, so they're using symbols for sounds like uh, and. It, Which have never been used before. We don't know their origin. They're neither French nor Arabic. We don't know. What language is that? Think, okay. Uh, all right. Several mm -hmm. things. But just one point. C'est-à-dire, mais mm avec -hmm. la grâce aux réseaux sociaux, les jeunes sont de plus en plus désengagés. Oui, politiquement, c'est-à-dire, ils sont désengagés. Et quand ils sont dépolitisés, c'est-à-dire, les politiciens se partagent le gâteau entre eux. Merci. And they are totally in the teenagers talking about teenagers, they are totally indifferent of politics, and this gives us the chance for politicians to take it all. You have identified several paradoxes central um, here. Uh, par exemple, le paradoxe de, euh, on dit le de la connectivité. Ah, les médias sociaux euh, encouragent la connectivité entre les gens. Mais exactement, on, on, chacun est isolé euh, devant son propre écran. Euh, ami, il est euh, enseignant dans les écoles euh, primaires Et il a noté chaque, de plus en plus, quand, quand il y a une pause dans l'enseignement et euh, les, les lèvres sont dehors, de plus en plus, chacun fait la communication avec son propre écran et on parle de moins en moins ensemble. Et il a marqué que il, les enfants, aujourd'hui, en comparaison, il y a dix ans, ils parlent moins bien il, il n'a pas, pas la facilité de parler aisément. Euh, il retourne après le l'école chez, chez la maison et on continue même avec les, les, les, les mêmes euh, pratiques, euh, avec l'écran. Euh, autrement, euh, en orange, on peut dire que les langues euh, ne, sont pas, ne sont pas des... Euh, des institutions immobiles, ils, ils se développent, ils changent tout le temps et euh, peut-être que la décision de ces euh, uh, signes numériques euh, devient systématisée, incorporée, euh, mais les, les langues sont des phénomènes vivants. Et, euh, mais si on utilise et, et, et crée ces nouveaux signes euh, et à la même fois perd la capacité d'écrire et de lire euh, dans, dans une façon traditionnelle oui c'est très, très problématique euh, mais euh, euh, un autre paradoxe euh, ici euh, de, de, de c'est que c'est les ados qui, sont, qui ont des compétences, facilité de plus développées, de l'utiliser. Et souvent, c'est lui qui est le moins engagé politiquement. Merci. Oui. Je vais parler français et doucement. Merci. Euh, je, je vais parler et mettre le web pour à côté. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir ici en Tunisie, à Sayada. Et je vais vous poser une petite question. Vous, vous avez fait votre voyage de la Suède jusqu'ici et vous avez laissé un certain temps, Wedda. Et ici, comment avez-vous trouvé votre temps <rire> <rire> <Voilà>. <rire> C'est situation très il y a quelque chose aussi uh, auquel je rêve. C'est lorsque je vois un ministre femme en Suède qui est dans son bureau et qui à côté, elle a sa table de repassage et elle face elle-même. Ça, ça, ça reste, ou bien ça jupe. Ça, je l'ai vu dans un document. Et mon rêve, c'est que un de ces jours, autour de ces politiques, il n'y a pas cette aura politique. C'est grand, hein? Very... No, for political uh, men or women, uh, il va mettre avec la société. Il va aller donc et sentir la société. Et moi, je suis très à l'aise de lire un journal que de lire sur un écran de Facebook. Euh, euh, je n'ai pas de Facebook. Je I Je partage votre point Thank you Merci beaucoup. À commencer, au commencement, euh, le ici, c'est formidable, je trouve que vous êtes tellement gâtés. Euh, <rires> J'ai remarqué que quand je suis arrivé ici, il y a quelques jours, euh, c'était comme dans, dans, dans une, une, une journée de, de, de thé suédoise. 25 degrés, oh, c'est formidable. <rires> Je comprends qu'ici, en juillet, il y a le point de boit c'est peut-être trop solaire, avec la chaleur. Mais, les autres points... Euh, ce... à, propos, à propos de la culture, d'avoir, par exemple, une ministre qui le passe, euh, quelques idées concernant cette culture politique en ce moment-là La question de la démocratie, comme j'ai dit au, au, au, au commencement, euh, il y a plusieurs voies. Il faut faire attention des cultures locales, etc. Et euh, de temps en temps, je crois qu'on court des risques d'être une espèce d'impérialisme dans cette pensée démocratique. C'est-à-dire, tout le monde doit suivre notre modèle. Et en Suède, euh, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, il, a, il, a, il reste beaucoup de choses à faire et euh, selon les recherches actuelles, euh, c'est la société la plus égale dans, euh, dans cet égard. Euh, Est-ce que c'est un modèle pour euh, toutes les autres sociétés dans le monde? Non. Hmm. Je suis hésitante. Euh, donc ça insister. Euh, il faut respecter les traditions, etc. Et chaque société doit trouver son propre voie à, pour avancer euh, la démocratie. Mais euh, euh, vous avez quelque chose ce votre rêve et <laughs> <laughs> le, le, le rêve, ce n'est pas dans le, sens, dans le sens de copier la démocratie en Suède. C'est de voir des gens politiciens modestes. Oh, modestes. Okay. C'est ça. Je comprends. Oui, uh, c'est... <coughs> oui, Regarde le modèle, on peut trouver des choses euh, utiles, inspirantes, euh, inspirantes, inspirant, euh, sans acheter le, le modèle entier. Voilà. Exactement. Et euh, parce que euh, le modèle scandinavien, euh, c'est un produit des circonstances historiques. Là, et, uh, il faut changer, notamment le climat, etc. Mais uh, et, uh, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en visitant des autres cultures, des autres sociétés, on peut trouver des, des idées, ah, why didn't I think of that before, etc. Et uh, dans ce regard, je, je trouve uh, la mondialisation c'est parfait, uh, il y a une expression, uh, au commencement on a parlé de anti globalisation de plus en plus on parle d'alter-globalisation, le problème n'est pas les contact avec des sociétés très différentes, mais c'est le, le modèle de développement, oui. uh, le modèle de uh, uh, Capitaliste, néolibéral, etc., qui posent une problème. Merci, Peter. Euh, nous arrivons au terme de notre conférence. Nous vous remercions très fort pour pouvoir exposer, pour, pour, pour, pour pouvoir exposer un discours aussi profond et aussi plein. Oh. Nous tenons aussi à remercier tous les participants. Euh, voilà. Uh, congratulations. So, uh, uh, uh, on vous considère dès maintenant la vie de Saïda. Votre ami à tous, voilà, on peut améliorer ça. Yes. Merci. Merci, c'est bien. Merci. Merci pour votre merci. attention, vos questions, votre engagement. Et remercie euh, aussi l'équipe des, des travailleurs. Et là, bien sûr, ils ont de voir. Et, bon. Bon. Et euh, finalement... Euh, Merci beaucoup, M. Peter. Vous de je vous remercie de على l'ensemble de la période de la pandémie, de la catastrophe sanitaire, de la pandémie de la COVID-19, et de la pandémie de la COVID-19, et de la pandémie de la COVID-19, et de et c'est un peu comme ça, non,